salut salut c'est rassi bienvenue sur ma chaîne union 109 tv s'il vous plaît abonnez partagez les vidéos likez les vidéos aujourd'hui je vais vous je vais vous présenter une vidéo sur comment faire un live avec obs studio comment faire un live sur youtube ou facebook avec obs studio c'est pas difficile partagez la vidéo avec les autres et likez la vidéo s'il vous plaît et pour commencer pour faire le, pour vous présenter en euh, vidéo je vais d'abord ajouter quelque chose je dois juste ouvrir mon capture d'écran parce que je dois filmer mon écran quand je vais vous montrer ça c'est avec mon capture d'écran et et c'est parti. Pour commencer, on va aller sur... Pour faire un live, tu dois préparer d'abord votre, votre scène. Je ne sais pas combien de scènes. Vous pouvez utiliser autant de scènes selon le, la présentation que vous allez faire. Et vous avez aussi euh, les sources. Les sources que vous devez bien arranger. En ajoutant les choses nécessaires que vous avez besoin, micro, capture, audio, sortie et beaucoup de choses, ça dépend de qu ce que vous allez faire. Si vous allez présenter des jeux vidéo, il faut ajouter eh, toutes ces, tout ces choses-là et selon les besoins. Ce sont toutes des choses que vous devez ajouter selon les besoins de votre vidéo. Et moi, je vais vous faire une présentation sur... Comment faire un live sur Facebook Moi, j'ai besoin de quoi J'ai besoin de... J'ai besoin de caméra. J'ai besoin de caméra. J'ai besoin de caméra. Et pour ajouter les caméra, c'est Périphérie de capture de vidéo. Vous allez ajouter sur votre source... Si vous allez nommer votre caméra et c'est un peu ça, c'est non. Si vous ne voulez pas de caméra, c'est à votre choix. Et quand vous allez finir de nommer les caméras, admettons, moi je ne vais pas utiliser caméra. les caméras, vous devrez, je vais juste vous montrer comment utiliser, si vous voulez vous faire paraître sur euh, votre vidéo. Vous allez nommer votre caméra. J'ai déjà d'autres caméras et vous allez faire OK. Et comme ça, vous allez pré-régler ou mettre par défaut votre caméra. Ce que moi, j'ai pas besoin. que Je vais juste effacer ça et éliminer. Je vais juste annuler. Et je vais enlever le caméra que j'avais mis sur l'écran. Je n'ai pas besoin de caméra parce que j'ai déjà installé une caméra quand je fais d'autres présentations qui ne concerne pas le, le tuto et je vais juste supprimer c'est pas difficile vous devez juste cliquer sur ça et ça vous allez cliquer oui et c'est parti c'est déjà parti vous devez ajouter comme si vous voulez voir comment ajouter toutes ces choses j'avais fait une vidéo précédemment sur comment utiliser OBS ajouter des sources et des scènes vous pouvez consulter cette vidéo Aujourd'hui, on va aller droit au but. On va aller um, vous, vous montrer comment vous pouvez faire le live sur, euh, OB, avec OBS Studio. Vous allez aller sur <coughs> Paramètres. Vous devez cliquer sur Paramètres. <coughs> Là, vous allez sur Stream Flux. Et puis, vous cliquez sur Stream Flux. Et vous allez choisir. Vous allez choisir. Avec quelle euh, plateforme que vous voulez faire votre live. Si vous voulez faire avec Facebook, vous cliquez sur Facebook. Comme moi, j'ai déjà fait un live sur Facebook aujourd'hui. J'avais Facebook, ça c'est mon clé de Facebook. Pour cela, je vais, faire, je vais faire comme une sorte de... Je vais essayer de vous montrer exactement comment ça fonctionne. Vous, vous faites ça et vous devez aller ouvrir une page... Vous devez aller sur, euh, sur Facebook pour ouvrir une page. Et puis, vous euh, ouvrir une page, vous allez sur Facebook, vous allez sur votre site, vous connectez. Et puis, euh, en, arrivant, en arrivant sur votre site en arrivant sur en arrivant sur votre sur votre page Facebook vous vous allez vous connecter sur votre page Facebook et puis vous allez sur Vous allez sur créer un stream en direct Facebook. Vous allez sur créer un stream. Vous allez sur créer un stream Facebook en direct. Désolé, il y avait une petite coupure. Ouais, comme je vous ai dit, vous allez sur <coughs> facebook.com slash live create c'est en anglais ça et puis vous allez sur créer créer un stream en direct, ça c'est pour Facebook vous allez cliquer sur créer je vais vous montrer c'est ça, vous devez écrire ça sur Google pour avoir accès à votre compte quand vous venez de connecter et vous allez cliquer sur créer un stream vous cliquez là là il va et Facebook va vous donner votre clé il va vous donner la clé et vous allez copier la clé moi j'ai déjà la clé ici et vous allez copier la clé pour ça euh, c'est c'est ça vous devez vous devez copier vous voyez copier la clé ici vous copiez ici la clé comme ça, et puis vous retournez ça sur, euh, vous allez retourner sur votre OBS. Comme je vous ai dit, vous allez sur, euh, paramètres. sur Paramètres, vous allez sur Swim, et vous allez copier, vous allez copier votre clé ici, c'est ça la clé, Moi, je veux pas vous... Je ne vais pas vous montrer ma clé, c'est un peu ça. Et vous allez cliquer sur « sur Appliquer » et « OK ». C'est la même procédure pour YouTube aussi. Vous savez déjà, c'est le même procédure pour YouTube. Vous devez aller sur YouTube. Vous devez aller sur YouTube. Euh... Vous devez aller sur YouTube. Allez, moi je vais aller plus directement. Vous devez aller sur YouTube et sur votre chaîne. Et vous allez lancer. Vous allez lancer. Vous lancez, vous passez en direct. Vous cliquez sur passer en direct. Et comme ça, et il va vous donner... Ouais, je, sais, je vais essayer de faire comme ça parce que ma chaîne est bloquée pour quelques minutes, quelques quelques, quelques jours. Et puis, vous devez vous copier pareil. Vous copiez YouTube va vous donner un, un link que vous devez copier et non, je dois vous montrer ça comme du monde, comme on dit. Euh, je vais changer ça pour aller sur l'échange. Je vais changer sur notre compte. Il y un autre truc. Il un autre compte qui est... Aussi sur youtube on va sur youtube et puis je vais chercher un compte que j'ai pour vous montrer ça je vais pas montrer ça n'importe comment après vous allez dire qu'est ce qu'il va faire lui non essayer de trouver ce compte comme ça je vais vous montrer directement voilà j'ai un compte j'ai un autre compte avec youtube vous allez faire comme ça et vous allez passer passer en ok ils ont bloqué mon compte c'est toujours avec la même chaîne Là, je suis désolé pour ça je peux pas vous montrer directement comment copier le, la clé de youtube peut-être je vais faire prochainement une autre vidéo pour vous montrer euh, comment c'est comme un streaming c'est pour des raisons de droits d'auteur ils ont bloqué ma, ma chaîne je peux pas faire des, des lives mais j'allais juste faire ça, ça mais je ne peux pas je suis désolé pour ça et je vais retourner sur OBS Et c'est le même procédure vous allez sur euh, le stream et vous allez sélectionner youtube et des youtube et vous allez copier la clé pareillement et que vous avez copié et sur le plateforme de youtube et vous allez choisir euh, c'est un peu primaire que vous devez choisir Primarily YouTube Android Server. C'est ça que vous devez mettre. Si c'est pour Facebook, vous choisissez Facebook ou Twitter ou Twitch. C'est un peu la même chose. Ça va être par défaut. Facebook, ça va être par défaut. Et vous allez faire appliquer. Vous voyez vous faites appliquer OK ça veut dire que c'est prêt pour l'enregistrement. Quand vous avez fini de faire ça, vous lancez votre votre stream et vous commencez ici là, vous, vous cliquez sur stream et ça commence et ça va vous ça va transmettre directement les données qui sont sur OBS directement sur votre channel YouTube ou Facebook ou Twitch. C'est un peu comme ça. Et puis je pense que c'est un peu tout quand tu as terminé et tu peux arrêter ici. Il y a beaucoup de choses à faire. Bon, on va faire une série de vidéos là-dessus. Je vous souhaite bonne chance. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Like vidéo. Et je vous dis. Passez une excellente soirée, à la prochaine pour une autre vidéo sur OBS ou autre chose.